Toi, Jésus Oh, il n'y a que toi Toi, Jésus Il n'y a que toi Que toi, Seigneur Oh, il n'y a que toi Toi, Seigneur Il n'y a que toi Seigneur Seigneur Nous lisons dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 91. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 91. Psaume 91. Nous lisons la parole de Dieu.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 On t'a fait connaître au homme ce qui est bien. Et ce que l'éternel Dieu demande de toi. Ce que tu pratiques, la justice. Que tu aimes la miséricorde. Avec ton, oui, avec ton Dieu Que ton nom soit exalté notre Père Nous te disons merci Merci pour cette grâce Merci pour cet amour mon Dieu Merci pour ce privilège de pouvoir te tenir encore dans ces lieux, assemblés à ton nom, mon bien Père Saint-Dieu, avec autant d'allégresse, autant d'amour pour ton nom, pour ta gloire, mon bien Père Saint-Dieu. Désirant de tout notre cœur, désirant vraiment tout notre cœur que tu sois vraiment élevé, Seigneur, que tu sois glorifié davantage pour tes hauts faits, Seigneur, pour l'œuvre que tu as accomplie pour l'homme, pour l'humanité, Seigneur. Mon Dieu, je te remercie, Père. L'ouange et honneur à toi toi qui es l'auteur de notre salut, mon bien-aimé Père. Père Saint-Dieu. Toi qui es l'auteur de notre délivrance, mon bénéme Père Saint-Dieu. Oh, que ton nom soit exalté. Merci pour chaque cantique qui a été chantée encore aujourd'hui, Père. Je pense, j'ai pris aussi, Père, pour tout ton peuple qui est partout, Père saint différents endroits, qui soupire après toi, qui désire vraiment connaître ta volonté encore, mon bénéme Père Saint-Dieu, en ces jours où nous sommes Père. Mais tu es le Dieu qui nous a pas laissé seul. Toi, sois béni, Père Saint-Dieu, parce que tu continues à pouvoir nous conduire encore, nous parler, Seigneur, et tu nous as tellement tu as aussi montré, Père Saint-Dieu, que tu ne nous abandonneras jamais, Père, mais tu seras toujours avec nous jusqu'à à la fin de temps, Père. Amen. Sois donc glorifié pour ta fidélité et ta beauté à toi, à notre endroit, Père Saint-Dieu, pour la lumière qui nous éclaire encore dans ces temps où nous sommes. Merci vraiment de nous avoir ramenés, de nous ramener encore à toi pour pouvoir te servir, Père. Merci pour chaque antique. Merci aussi pour chaque prière, mon Père Saint-Dieu. Merci pour ces enfants qui chantent pour ta gloire. Je prie pour eux, mon Père Saint-Dieu, Dieu, que tu le protèges, que tu le soutiennes, que, que ses ailes ne puissent pas tarir, mon bien aimé Père Tu visant, mais que ça remonte davantage mon roi, que ton peuple ait la joie de pouvoir te chanter, te louer Père et te servir Père. Merci encore pour cette soirée mon bien aimé sois avec nous mon sauveur, car nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ, Amen. Notre Père et notre Dieu, il est bon, il est merveilleux pour la grâce qu'il nous accorde encore aujourd'hui. Nous sommes le peuple de Dieu et nous le remercions de l'être. Que Dieu vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Oh, nous, nous cesserons de, de glorifier notre Dieu pour toutes ces merveilles. Et la grâce que nous avons surtout de pouvoir réaliser ce que notre Dieu et notre Sauveur a fait pour nous pour que nous soyons rassurés effectivement aussi pour... Notre destination et l'endroit, enfin que tous ceux qui ont cru au, au Seigneur puissent uh, uh, marcher avec uh, assurance et, et certitude. C'est aussi la, la raison pour laquelle il a fait ces dons merveilleux qui est donc le don de la foi, comme uh, la Bible nous l'a dit, que uh, la foi, elle vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend donc, uh, qui est donc uh, la parole de notre Dieu. Et c'est là, nous allons été donné pour que nous ne puissions pas périr, mais que nous puissions persévérer et aussi avoir effectivement le salut et, et croire effectivement les choses que notre Dieu nous a dit et sans que nous puissions avoir les désirs de pouvoir voir d'abord ces choses, mais d'avoir confiance en celui qui nous les a déclarées. Oh, il est toujours Dieu et il est toujours merveilleux. Et ce qui est merveilleux encore, c'est que jamais il n'a abandonné le troupeau de son pâturage quand ce temps arrivé même la colère est montée je l'aime beaucoup hein. c'est extraordinaire sa colère est montée nous avons un bébé c'est vrai, je sais sa colère est montée jusqu'à sentir qu'effectivement que je n'en peux plus c'est un peuple au raide. il est toujours en train de murmurer je ne peux supporter marcher avec ce peuple et son bras lui vient donc à aide, alors qu'il voulait détruire effectivement aussi. C'est à ce moment-là aussi que cette attribué la miséricorde de Dieu, s'est donc manifestée. C'est ainsi que Moïse se leva et parla. Il dit Que diront donc les autres nations Toi dont le nom est tellement si grand. Tu as démontré qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Qu'il n'y a aucune puissance qui peut égaler à ta puissance. Tu as fait sortir ton peuple sans armée. Les rois de la terre se sont inclinés devant toi. Tu es le seul maître. Cet homme savait adorer Dieu. Il savait comment parler à Dieu. Ah, que Dieu nous aide. Qu'il soit béni pour tous les bébés qu'il nous donne. Ah oui, cette année... C'est une année particulière et nous en sommes témoins. C'est vrai. Une année que Dieu nous a donnée où nous pouvons que nous réjouir et de voir la bonté de l'éternel, notre Dieu et son amour. Et Dieu nous a accordé la grâce encore d'avoir un, un, un bébé. C'est dans la famille de notre frère Vincenzo et notre sœur Rebecca Ganji, effectivement. Et c'est aujourd'hui, ils ont donc cette joie de venir avec leur bébé. J'ai regardé la sœur, j'ai dit, mais tu n'as pas de douleur. <rire> non, mais parce qu'ils ne pouvaient pas vouloir que leur enfant puisse arriver à pouvoir être à l'extérieur sans qu'on ait prié pour cet enfant. Ça, c'était une reconnaissance aussi, l'amour de voir, la confiance que le parent est effectivement à l'éternel. Mon frère Enzo et ma sœur Rebecca, vous pouvez avancer. C'est comme la maman de, de Moïse, hein, quand euh, il a entendu ces décrets, effectivement, il n'a pas eu peur, en fait, de ce que Pharaon et ses gardes, effectivement, pouvaient arriver à pouvoir faire. Mais ils ont remis cet enfant entre les mains du Seigneur. Et c'est comme ça que le Seigneur, notre Dieu, leur a donné une bête. Je ne sais pas si vous avez eu à pouvoir lire cela, vous pouvez voir que la maman a tout abandonné entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu lui a prouvé qu'il avait fait un bon choix. Parce que tous les autres qui pouvaient, c'est moi qui apparaît, les enfants sont tués. Mais là, il a dit que cet enfant ici, comme cela m'a été remis entre mes ma mains, je vais te prouver aussi qu effectivement que je suis le Dieu qui pourvoit, qui garde et qui bénit. Vous savez ce que Dieu a fait d'elle Il a fait que la fille de Pharaon puisse arriver à pouvoir prendre cet enfant. Dans le dans panier que vous voyez, qui flottait effectivement, que les crocodiles pouvaient arriver à pouvoir manger, ou faire ceci, cela. Mais aucun crocodile ne pouvait s'approcher. Aucun serpent ne pouvait s'approcher de cela. C'est Dieu qui veillait à ce nom. Et, et voilà qu'effectivement qu'arrivait à ce moment-là la fille de Pharaon, pas la fille de quelqu'un d'autre, mais la fille de Pharaon. C'est lui qui avait pris les décrets de pouvoir tuer tous les enfants. La fille de Pharaon prend cet enfant et dans ses berceaux, effectivement, il va avec dans euh, le palais. Ah, le palais d'où les décrets étaient sortis que tous les enfants juifs qu'on devait tuer. Dans le palais, à cause de la voix de Yokebed. Et voilà, Dieu montre à Yokebed, mais toi qui as eu confiance en moi, tu m'as confié ton bébé, je le garde et je vais te montrer aussi. toi qui es la maman, tu voulais avoir ton enfant, tu voulais le garder, et eh ben je te le redonne. C'est comme ça que la fille de Pharaon a cherché la maman. On a trouvé Yokebed. Yokebed pouvait allaiter son bébé et on lui payait de l'argent pour cela. Quel bonheur de marcher avec lui quel bonheur de marcher avec lui, il à tous nos pas de mon voyants ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui, alléluia gloire à son saint nom, alléluia gloire à son saint nom. Les seigneurs m'ont acheté. Alléluia. Alléluia. Gloire à son Saint. Ah ah ah, frères et sœurs, nous avons des beaux bébés. Ah non, non, non, non, non. elle est, elle est vraiment jolie. Notre Dieu nous a bénis cette année-ci. Tous les bébés sont jolis. Ah, ça, ça, ça, ça. Moi je suis heureux. Hein? J'ai tous les bébés dans ma main. Que Dieu soit béni. Elle s'appelle Zoé, n'est-ce pas Que Dieu soit béni. Tendre père et précieux sauveur. C'est vrai que tout ce que tu fais est bon. Tu as vu les combats de mon frère, les combats de ma soeur, malgré les difficultés qu'il traverse, Seigneur Jésus, elle se tient dans ta maison pour chanter ta gloire. Toi, tu es le Dieu qui n'oublie personne. Mon âme te loue pour ce que tu fais, Seigneur, et la joie que tu as déposée aussi dans la maison de mon frère et de ma soeur, ce bébé aussi le notre père. Tu nous as vraiment béni, mon roi, et nous te remercions, père, oh Dieu, comme nous l'avons aussi entendu, c'est que y a eu à pouvoir faire, mon bébé, mais pas de Cet enfant, nous te le remettons entre tes mains. Ses parents sont venus, je ne suis qu'un homme, mais c'est vers toi, père. Ils n'ont pas trouvé notre endroit tellement plus, plus, plus, plus, plus sécurisant, où l'enfant peut être bien protégé, où on peut voir comme l'avons entendu dans les psaumes au chapitre 91, mon bénémoine Père Dieu. Tu es ce refuge, refuge, mon Père Dieu. Cette forteresse, mon bénémoine Père Dieu, où cet enfant est placé, Seigneur. C'est entre tes mains que les parents sont venus lui déposer. Pour que toute sa vie entière, mon bénémoine Père Dieu, tu sois la lumière qui la conduit, mon bénémoine Père Dieu. Tu sois le Dieu qui la protège, mon bénémoine Père Dieu. Et qui pourvoit aussi, Père Dieu, pour qu'elle soit en bonne santé, mon bénémoine Père Dieu. Peu importe, même si la maladie frappait, Seigneur, la guérison tu lui l'as accordée, Seigneur. Sois béni, Père Saint-Dieu. béni les papas, béni la maman, béni mes pâtissons. Qu'ils soient vraiment en paix et consolés, béni mes Que cet enfant soit la consolation dans leur maison, Père. Qu'ils soient vraiment heureux, que la paix soit, béni mes pâtissons. La joie, l'allégresse, mon béni mes Père, oh Dieu. Pouvoir aussi pour tout le besoin, Seigneur Jésus. oh Dieu, financier, matériel, dont nous aurons tellement besoin pour élever cet enfant, mon béni et mes Père. Je te remercie pour cela. Sois béni et glorifié, car je t'ai ainsi prié, mon Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci, et le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup, Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya. Vous pouvez aller vous asseoir. Nous restons donc des bons pour lire dans le livre. Oui, livre de Titre au chapitre 1. Voilà, chapitre 2, pardon. Titre au chapitre 2. Le verset 1, il nous dit Pour toi donc, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Amen. Notre Père et notre Dieu nous réjouit le cœur parce que nous voyons combien ta mère, elle est puissante et agissante encore dans notre vie. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, nous te remercions parce que la manière dont nous avançons avec toi, tu nous éclaires encore davantage et enfin qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute en quoi que ce soit, pour ce peuple que tu te choisis toi-même. Sois béni encore pour cette soirée, ce moment que tu nous donnes Père, puisses vraiment nous parler combien nous sommes vraiment dans la joie. Je suis heureux d'être dans ta maison à toi, Père Saint Dieu, comme David voulait dire que je suis dans la joie quand on me dit Allons dans la maison de l'éternel. Nous y sommes heureux, Père, et sois béni et glorifié, car j'étais ainsi pris, à Père, au nom de Jésus Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ça, c'est la parole que cet homme de Dieu exprime hein, en parlant après autant de temps que nous avons pu voir effectivement comment l'évangile a été donc prêché. Et là, il arrive à un moment où il a exprime cette parole et lorsqu'il s'adressait à cela dans la contrée, et parce que c'était adressé à tout le monde, mais ici certainement c'est vrai qu'il est médite parce que c'est l'enfant que le Seigneur a conduit à ce qu'il puisse venir à la parole, qu'il puisse aussi encadrer aussi ainsi de suite. Alors il lui exprimait effectivement les désirs de son cœur pour qu'il comprenne effectivement quelle est donc la volonté, ce que Dieu désire et comment il faut arriver à pouvoir au Seigneur notre Dieu, et comme lui-même l'apôtre Paul euh, l'avait dit aussi, parce que c'était important, cela dit, mais si, si moi Paul j'ai plaisé encore aux hommes, euh, je ne serais pas serviteur de Christ. Et ça, c'est quelque chose que tout un chacun de nous, nous devons être armés de cela parce que ce cheminement, ce chemin dans lequel nous avons été placés, c'est un chemin solitaire parce qu'il nous est recommandé à tous avoir une communion personnel avec le Seigneur qui nous a appelés et ça c'est vraiment important Quand nous n'avons pas de communion aussi personnelle nous avons une difficulté de pouvoir y va pouvoir marcher parce que il a toujours eu à pouvoir dire que mes brebis entendent ma voix et ne suivent pas la voix des étrangers que Dieu nous aide alors il réellement il il, il insiste sur ce point là comme nous venons de lire il dit pour toi donc dis les choses qui sont conformes à la scène doctrine. Peu importe l'influence que tu peux avoir, que les gens, puissent être tes amis ou bien euh, ta famille ou tes neveux, tes oncles, peu importe ce qui peut être effectivement ton mari ou ta femme, effectivement, donc, peu importe cela effectivement qu'on peut, parce que l'influence viendra toujours. C'est pour ça que c'est sûr et certain. Et, et, et Tout être humain sur cette terre est influençable. Mais personne ne peut me dire, ah non, je suis du béton, et je ne suis je je pas, on ne peut pas m'influencer. Non, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un va vous influencer. Donc, ainsi, quand on est dans cette position, c'est parce que la chair est ainsi en fait. Elle a besoin de pouvoir avoir un appui, en fait, dans la prise de décision d'une certaine manière ou d'une autre. Mais le Seigneur nous instruit de ce que nous puissions avoir confiance dans celui dont on sait, on connaît aussi la, la capacité de pouvoir gérer les choses, effectivement, dans notre vie de tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, que à demain, on va dire, ah, maintenant, on va pas demander des conseils. Non, les scènes Écritures ne le disent pas comme ça, hein, frère, parce que souvent, ce qui est problématique, c'est que les gens, quand on dit quelque chose, c'est toujours à l'extrême. Ah bah oui. Et alors quand on va à l'extrême, on, on est là on se conduit dit mais je ne veux rien demander à personne, je vais simplement moi me conduire comme ça parce que Dieu m'a dit, je vais voir. Et puis toujours parce que Dieu ne peut jamais jamais faire quelque chose qui est contraire à sa parole. C'est pour ça que on doit toujours être équilibré. Ce qui nous pousse parfois à prendre des décisions comme ça, c'est l'orgueil en fait. Je n'ai besoin de personne. Qu'on voit quand même que je suis spirituel, je consulte que Dieu. Mais Dieu n'a pas dit comme ça aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit balancé. Alors, il fait, il fait ça. Il est absolument important que nous puissions demeurer dans la saine doctrine. C'est-à-dire qu'effectivement, que ce que Dieu lui-même a eu à pouvoir nous dire, peu importe même si moi-même mes pensées m'influencent. Je dois toujours, moi, c'est pour ça que le Seigneur nous accorde la grâce effectivement. Et quand on parle effectivement qu'il faut mourir en soi-même, c'est la vérité, frères et sœurs. C'est comme des discours qu'on vous fait. Mais aussi longtemps que tu n'es pas mort, tu ne pourras jamais servir Dieu, parce qu'il y aura toujours un combat avec ce que toi tu es, ta nature charnelle effectivement, par rapport aux choses spirituelles. Donc ta nature à toi combattra toujours parce qu'elle va toujours interpréter les choses de Dieu en fonction de ta façon de voir. Peu importe comment on peut te le dire. Mais parce que là, effectivement, mais dit, c'est pour ça qu'il parle effectivement que si nous sommes morts avec lui, il à dit qu'il faut que la mort soit constatée, alors nous, nous, nous, nous, nous vivons aussi avec lui. Donc c'est lui qui est mort et ressuscité. Donc nous ressuscitons avec lui. Et qu'est-ce qui va se passer Ce que nous marcherons en nouveauté de vie. Je ne sais pas si on comprend cela effectivement en nouveauté de vie. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle vie, une façon de pouvoir penser, de concevoir les choses, ce qui est devenu tout à fait différent. On n'est plus dépendant de nous-mêmes. On est dépendant effectivement de la vie qui nous conduit. Pourquoi nous avons des difficultés, effectivement, pour aussi entrer dans des choses spirituelles, nous-mêmes? Bien qu'on peut dire, ah, je veux, Seigneur, je veux, mais en fait, mais ça ne va pas tellement plus loin. Pour quelles raisons? Mais les conflits, c'est ta nature à toi. Vous savez, je crois qu'il y a un bon bout de temps de ça, je vous l'ai dit, si je crois que j'ai Il dit, dit, ce n'est pas le frère qui est ton ennemi. Ce n'est pas la sœur. Ce n'est pas le voisin. Non! Ton véritable ennemi, adversaire, véritable qui t'empêche d'aller de l'avant, eh ben c'est toi-même. Bien sûr. C'est pour ça que le Seigneur parle de la mort. Toi, toi-même, tu dois accepter de mourir. Alors voyez-vous, ces mêmes expressions qu'il a eu à pouvoir utiliser dans autre livre de 2 Timothée. Il, il, fait, il, il est dit effectivement dans 2 Timothée, il dit, mais d'abord, d'abord ici, il dit, mais, dis les choses qui sont conformes à la Sainte Doctrine. Mais plus loin parce qu'il insiste encore en disant, mais Timothée, pour quelle raison Mais parce qu'il y aura un temps où les hommes que tu vois ne supporteront pas la saine doctrine. Donc ils ne n'aimeront pas effectivement demeurer dans la parole de Dieu. Bien que vous pouvez l'entendre, mon frère et ma soeur, c'est déjà une grâce pour toi. Que Dieu, et ça, quand je dis, c'est la vérité, que Dieu est à la grâce de pouvoir vraiment t'aligner, toi. Sans obligation, vous le savez vous-même, votre vie à l'extérieur par rapport à ici, c'est différent. Ah ben c'est sûr et certain. Toutes ces choses que vous faites effectivement, vous savez frère, que ce n'est pas conforme aux saintes écritures. Vous le savez pertinemment bien. Mais la question est savoir, pourquoi alors vous le savez vous ne le faites pas? Qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir le faire? C'est vrai, parce que si vous savez que ceci est bon, mais que vous ne faites, faites pas ce qui est bon, vous commettez l'iniquité. Pourtant, vous savez, vous savez qu'il vous ne pouvez pas disputer. Vous peur, vous ne pouvez pas critiquer. Vous ne pouvez pas avoir de mauvaises. Vous savez, non dans, les, dans 1 Corinthiens, chapitre 13, il nous le dit. Vous voulez qu'on le lise encore Bon, nous lisons 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens, au chapitre 13, il nous dit. Quand je parlerai les langues des hommes et des hommes, si je n'ai pas donc la charité, je suis un errant qui résonne ou une cymbale qui rétentit. Vous me suivez Amen. Et quand j'aurai même les dons de prophétie, la connaissance de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis absolument rien. Ce pas aujourd'hui qu'on lit cette écriture. Hein? Chacun de vous ici, je crois, il le connaît même par cœur. Mais Regardez maintenant, il dit maintenant, et quand bien même j'ai distribué tous mes biens pour la nourriture du pauvres, Même si je peux faire les biens en frère, ou à une soeur, effectivement, ou à aux enfants, tout de même. Mais si ce n'est pas vraiment la sincérité dans mon cœur, la charité, frère, dans cet amour profond, tout ce que tu peux donner, du pain, du vin, de tout l'argent que tu peux donner, ça ne vaut absolument rien aux yeux de Dieu. Alors si au moins nous avons un peu quand même un tout petit peu d'intelligence, frère. À quoi ça me servirait de pouvoir donner ceci et, euh, et euh, peut-être faire ceci pour cela pour ces, Alors que dans mon cœur, je ne suis pas droit. Quelle récompense je vais obtenir Zéro Alors vaut mieux ne pas le faire. C'est pour ce que Dieu te dit. C'est pour ça le Seigneur dit ceci. Puisse-tu être froid ou bouillant Mais ne mélange pas les deux. Tu perds ton temps, tu perds ton temps. Oh Dieu Dieu, pas, tu n'arriveras jamais à rien. Vaut mieux être mauvais, ne donne rien au frère, ne donne rien à aux... Pardon, ne donne à personne, on ne fait rien de bon. Alors continue à cette voie-là, là, tu es dans ton voie, que tu... ta nature à toi, ne veut pas faire le bien. Alors fais le mal. Réfléchissez, frère. Mais quand tu veux faire le eh bien, eh ben fais le bien. Mais fais-le au maximum. Donc là, accroche-toi dis-moi, parce que le bien, c'est le bien, je prends plaisir à faire le bien. Donc je l'ai fais parce que je prends plaisir à. Ah, Seigneur, Seigneur. Je prends plaisir à le faire. Personne ne t'oblige de m'aider à pouvoir marcher. De pour... Personne ne t'oblige, ma soeur, de venir à l'église. Personne. Mais quand tu viens, viens avec plaisir. Que quand tu rentres ici, on ne sent pas l'atmosphère le... lourde. On ne sent pas tellement très bien si vous êtes là. Quand on dit Alléluia, Amen. Dit... Frère, ça ne sert à rien d'être là. Je viens parce que là, quand on dit Alléluia, je suis dedans. C'est vrai, frère, c est, c est, c est. vous ne devez pas être un peu à moitié, bon, je suis là, Alléluia, mais bon, il ne me plaît pas cette personne-là. Donc, vous êtes tout un mélangé. On ne peut même pas dire Amen parce qu'il dit, tu n'es pas là dedans. Mais je ne viens pas avec moitié en colère avec quelqu'un ou moitié, non, je viens, Seigneur, j'ai tout confessé. J'ai libéré mon cœur. Seigneur, je t'en supplie parce que mon désir, c'est de te Frère et soeur, Vous savez ces choses-là. Pourquoi vous continuez dans l'autre sens? Enseignez, vous êtes enseigné. Mais vous continuez toujours dans ces mauvaises voies. Et vous dites, ah, Dieu est avec nous. Dieu ne peut pas être avec toi dans des choses qui, qui ne sont pas conformes. <rires> Alors il dit ici, nous contenons, il, dit, il dit, quand, quand je livrerai tous mes, mes biens, je disais tous mes biens oh, oh, pour la nourriture des pauvres. Quand je livrerai même mon corps ici pour être brûlé, pour quelqu'un je ne me serai, pas, fait qu'on voit comme on dit bon on va devenir des, des héros dans les pays, on fait ça, on va sauver cela, et puis toute la République entière va mettre à ton cercueil les drapeaux de la Belgique dessus. Et tout ça va, p swipe, p estavam, p bore, p il est un héros parce qu'il a, il a, il est monté dans le feu, il a sauvé quatre enfants, il est mort, les drapeaux dessus, avec tout, là, même les chevaux qui vont, ça ne sert à rien. Absolument rien. Tout ce que tu as fait là n'a pas de valeur parce qu'il est de l'autre côté. Et il faut que tu on puisse, Dieu nous aime parce qu'il nous montre la voie juste à pouvoir suivre. Mon grand, donne-moi mon celui-là. La voie juste à pouvoir suivre. Parce que, il dit, mais si toi tu persévères, merci. si toi tu persévères effectivement dans dans ce que, qui est juste effectivement, et que tu le fais de tout ton cœur, parce que tu ne peux pas le faire, parce que pour arriver à pouvoir faire quelque chose de bien, de droit, de tout ton cœur, il faut que ton cœur soit changé. Sinon, ça sera toujours du fabriqué. Alors, qui peut changer ton cœur c'est pour ça qu'il vous dit, frère, il, dit, il vous parle en disant, mais frère, c'est la vérité. Il vous parle, frère, en disant, mais vous savez, je sais très bien que vous ne pouvez pas le faire. Mais regardez ce que j'ai fait pour vous. Et, et, et, et, et, et ça, regardez dans le dans, dans, dans, dans, livre d'Ephésiens, Eph -Eph je pense, sur Éphésiens non Et puis nous revenons ici, nous en Éphésiens Ephésiens au chapitre 2, je crois. Chapitre 2 des Ephésiens. Hm? Il, dit, hein, il nous dit ici, il dit Vous étiez morts, verset 1 hein, Vous étiez morts par vos offenses Et par vos péchés Dans lesquels vous marchiez autrefois Selon les train de ce monde, Selon le prince de la puissance de l'air De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion Nous tous aussi, nous étions donc des nombres De l'air nombre et nous vivions autrefois selon le convoitis de notre chair Quand on parle les volontés de la chair et de nos pensées Nous étions par nature des enfants de colère comme des autres N'est-ce pas, hein? On le croit quand même, hein? Moi je le crois, vous, vous le croyez Amen. Parce que, mon frère, si tu ne crois pas, je ne vois pas où se trouve bien à ta délivrance. Parce que si toi, tu te sens que tu as toujours été, euh, sain, saint de tout, toujours, alors il y a un problème. Tu n'as pas besoin d'être ici. Ah, nous sommes ici parce que nous supplions, nous lui implorons la grâce. Nous ne sommes pas purs, mais c'est à toi que nous tournons les yeux. Parce que, Seigneur, tu vois, je suis, je suis toujours faillible en tout. Aide-moi, aide-moi. Tous les jours, je être... Est-ce que vous comprenez Il faut reconnaître d'abord cela. Alors il dit ceci, verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés. Vous comprenez cela Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes donc sauvés. Il nous a donc ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Mais ce pas vrai. En fait, démontrer dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, toujours aussi. J'aime bien quand vous avez vos bibles. Que Dieu vous bénisse. J'aime bien quand je pose la question, vous répondez je dis, gloire à Dieu, ils ont la Bible en main. Parce qu'il faut que vous lisiez quand même, pour que vous puissiez voir, effectivement, c'est ce que Dieu a dit. Alors maintenant, regardez bien. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de, et cela ne vient pas de, c'est le don de, qu'est-ce qu que vous avez fait Dieu te bénisse. Non, mon frère, ma soeur, regarde. Parce que quand je te vois là, toujours, tu me regardes. Tu devrais dire, Seigneur mon Dieu, que ton nom soit béni. Toi, tu m'as accordé la grâce d'avoir quelque chose. Cela ne vient pas de moi. Mais c'est un don que tu m'as fait. Et pourquoi tu m'as fait ces dons-là Est-ce que tu, vous comprenez Tu vois je Il nous dit, il nous dit ici, il dit, il dit mais, mais c'est pas grâce de te sauver, par le moins de la foi. Et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point pas. Est-ce que vous comprenez c'est pour ça que les gens... nous la Bible, elle est parfaite. Amen. Elle est vraiment parfaite, mon frère. Dans la rue, dans les des endroits, il y a quoi bouger là Je ne critique pas. Hein. Je ne critique pas. Elle est bien. La croix joue, je peux être là. Ils vont faire ceci, ils vont faire cela, et ceci et cela. C'est bien pour pouvoir aider. Mais en fait, ces œuvres-là ne profitent rien. C'est vrai que, naturellement, on vous secourt, Mais, qu'est-ce que ça va faire, effectivement, pour votre âme Même les personnes qui les font, quand ils les font, vous savez comment ils font la croix rouge a fait des donations de d'autant pour ceci et cela mais quand Dieu te dit quand toi tu fais un don pour quelqu'un quand tu fais quelque chose pour quelqu'un voyez-vous la différence il dit ce que ta main droite fait que ta main gauche ne puisse pas ça on a oublié longtemps ah tu sais ce frère là il était dans la difficulté je lui ai donné 50 euros la sœur-là, quand elle est passée, n'avait pas nourri. Ou les frères ici, quand il est venu à l'Assemblée, c'est nous qui avons pris soin de la personne. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu as fait là, ça vaut rien du tout. Qu'est-ce que tu vas recevoir les, les félicitations des gens. Ah, tu es une bonne sœur, mais on sait qu'en fait, à l'intérieur, tu es un serpent. Oui. Parce que quand tu es des Dieu, quand tu es des dieux, lorsque tu poses un acte pour lui, mais frère, vous, tu le fais pourquoi Parce que tu aimes la personne. Tu trouves que ceci est si, quand même juste que je le fasse. Mais avec mon cœur, j'ai la joie de vous faire. Et quand tu l'as fait, qu'est-ce que tu passes Tu as oublié. Ah, que Dieu nous aide. Euh, frère, les problèmes que nous avons, nous avons des registres dans nos maisons. Les jours où tu as donné la semoule la telle, tu as écrit. Les poissons, ceci, si la, la ceci, si, la quête que tu as fait pour tel, tel, tu l'as fait. Les jours où tu as un problème, tu ne te souviens pas c'est moi quand tu es venu ici il n'y avait personne qui voulait te c'est moi qui t'ai puis c'est moi qui t'ai nourri aussi effectivement. pourquoi c'est dans le registre et avec ça comprenez bien très bien et clairement c'est pour ça que j'ai dit frère quand vous faites quelque chose mais à contre coeur vous n'avez pas de récompense c'est zéro je le répète encore très bien quand vous faites quelque chose, à contre-cœur, venir ici, à contre-cœur, parce que bon, il faut quand même que j'aille, sinon... Je voulais toujours répéter, frère et soeur, si vous venez comme cela, vous ne serez pas bénis. Vous allez quoi Vous allez être lourd pour un frère, lourd pour une soeur, parce que chanter, tu ne vas pas chanter. Dire amen, tu ne vas pas dire amen, parce que tu es là, tu as alourdi le temps. Oui, le... tu es... Parce tu es, que tu es les bastions des démons, en fait. Ah oui Ah oui, oui, oui Vous savez, frère et soeur, votre joie, votre agresse, mais ça fait que l'atmosphère changea. Mais tu viens lourd là, tu, tu, tu, as, tu, as, tu, as, tu as des gros mêlés comme ça, mais tu as des démons autour de toi Nous, on n'en a pas besoin de démons ici. Nous avons besoin de ceux qui viennent avec allégresse. Il dit, je veux chanter pour Jésus. Je veux. Mais c'est vrai, frère. Autrement, que venez-vous faire Ce n'est pas une association ici, hein, frère. On doit supplier un frère ou une soeur, on sait si vient, viens chanter, viens On n'a pas besoin. Même s'il faut deux. C'est de l'amour grand. Dans la chorale, même deux. Gloire à Dieu. Je viendrai, on viendra. On chantera même avec les deux. Frère, pendant le la, pendant la coronavirus, on en avait combien Mais on était.. Il était là tout le temps. Il n'a jamais manqué. Même deux, mais vous le savez, vous Même deux, il était toujours Alléluia. Même seul. Frère, que Dieu nous aide. Vous vous faites trop important, mais je ne vois pas votre importance. C'est quand Dieu est important en vous que nous voyons votre importance. Amen. Mais quand vous méprisez, celui qui vous rend, vous donne la valeur. Alors, Éphésiens. Alors, il nous dit ici, il dit, je vais dire encore, il dit, mais car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le dons de Dieu. C'est d'un point par les œuvres, afin que personne ne s'est glorifié. Moi, j'ai fait plus que lui, j'ai fait plus que là. Non, ce n'est pas une compétition. C'est une vie que nous vivons. Ce que nous sommes. Alors, il continue, il dit, car, ah ça j'aime beaucoup. Nous sommes son ouvrage. Donc, effectivement, tu ne t'es pas fait toi-même. Ah oui, oui, oui, oui, oui. parce que là, vous comprenez quand on dit nous sommes ce ouvrage, c'est ce que la Bible nous a fait comprendre dans des Corinthiens, hein, c'est un peu trop c'est de l'Église, mais ah, si quelqu'un est en Christ, est-ce que vous me suivez Vous connaissez la non Si quelqu'un est en Christ, voyez la place, pas en dehors de Christ, mais il est en Christ, il est une nouvelle on nous dit les choses anciennes sont... Alors, vous savez, quand on parle de choses anciennes, je reviens ici. dans 2 Timothée au chapitre 3. Et, sachez donc que dans les derniers temps, il y aura des temps très difficiles. Et comme il dit, c'est vrai, on a mis l'accent, c'est difficile, mais regardez bien, il dit, sache qu'il y aura des temps difficiles, car les hommes seront, donc verset 2, hein, car les hommes seront égoïstes. Vous me suivez. Voici l'esprit démoniaque, en fait, qui est attaché à des gens. Est-ce que vous comprenez Les hommes seront égoïstes. Amis de quoi et ça, c'est la faiblesse de tous les hommes. Pour que tu échappes à cela, il faut la grâce de Dieu. Oh oui, mon frère, oui. Il faut vraiment la grâce de Dieu pour que tu regardes. Les... Il faut que Dieu te. Parfois, on dit Mais Seigneur, pourquoi, pourquoi moi, une telle épreuve aussi difficile comme ça Et Oui, c'est vrai, vrai. Vous posez la question, ça vous pose la question. Pourquoi Et puis tu regardes, mais en fait, il faut que tu passes par là pour causer. Parce que tu dis que c'est du papier. Mais il faut que tu réalises qu'il y a vraiment du papier. Ah, c'est parce que c'est toi qui donnes la valeur à ce papier. C'est vrai. Frères et sœurs, moi je vais vous poser la question. Combien de comptes en banque Elie en, <rire> en, hein? bon. en avait? Même pas un compte en banque. Combien de pas il avait? Même pas. Je ne vais pas dire, il pourrait toucher vos comptes, s'il vous plaît. Il faut comprendre l'équilibre. Il n'en avait même pas un. Mais comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas les comptes en banque ni de l'argent pouvait manger Que Dieu te bénisse. Il y a une parole merveilleuse que le Seigneur nous a dit, son peuple Je ne t'abandonnerai, je ne te délaisserai point. C'est avec assurance que le Seigneur, notre Dieu, est celui qui pourvoit pour nos besoins. Et puis, quand il est venu de la Nouvelle Alliance, effectivement, il m'a dit Mais je vous t'ai dit, ne t'inquiète de rien. Vous avez oublié encore Il dit Ne t'inquiète de rien. Il dit, mais, il dit Mais considère les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissons. Il n'a pas dit que ce soit des chômeurs. Hein. Ça n'a pas dit ça. Mais on comprend ce qu'il veut nous dire Que notre préoccupation n'est pas de pouvoir amasser. Mais d'abord, ce qui est plus important pour lui, il faut chercher le royaume. Ah ah ça non frère, on l'écoute on aime bien le répéter, mais on ne le fait pas et Dieu te bénisse monsieur. on ne le fait pas si c'était le royaume de Dieu qu'on cherchait vous savez comment on serait ici heureux quand on entre ici, on est tellement heureux c'est pas que, le Seigneur n'a pas dit que vous n'allez pas travailler, mais bien sûr mais le travail, la recherche d'argent, ne serait pas la chose qui est préoccupante dans l'esprit ça nous préoccupe tous, mais c'est cela qui nous détruit aussi mais il te l'a dit il dit, voici je prends soin de toi tu sauverais les temps. Je prends soin de toi. Dans tout le monde détail dans ta propre vie. Tu veux me dire quoi Les vêtements, comment je vais acheter les vêtements Considérez l'hélice des choses. <rire> Alors, mais, je dis, comment je vais me manger et m'être nourri, effectivement Je te pose la question. Je vous ai posé la question, je dis, mais quel est le compte en banque qu'Elie avait et comment mangeait-il pendant qu'il y avait la sécheresse là-bas? Et comment mangeait-il? Et vous, comment buvait-il? Hein? Vous connaissez ça Ce sont les oiseaux, les corbeaux, qui lui apportaient à manger. Et quand Dieu a dit, bon, maintenant, je t'ai prouvé que je peux te nourrir même avec, par les oiseaux, Dieu maintenant te confirmer que je peux encore te nourrir encore par les hommes. Il a pris, il a envoyé chez la veuve. Vous vous souvenez, on ne va pas rentrer dedans, mais parce que le temps vie. Vous vous souvenez, frères, et soeur, c'est pour que vous ne soyez pas des comédiens ici. Amen. Mais que vous soyez des véritables fils et filles de Dieu. Quand vous vous mettez à genoux, tu dis, je suis un fils de Dieu. Amen. Je suis une fille de Dieu. Peu importe la difficulté que j'ai, mais je sais que je sortirai de ceci. Amen. Frère, si vous n'avez pas cette foi-là, ça ne sert à rien. Amen. Vous grandissez, mais dans l'incrédulité. Rien ne va se passer, bien sûr, effectivement. Or, Dieu veut que nous puissions. Vous avez entendu les psaumes, non C'est lui qui demeure sous l'abri du tronc, il repose à l'ombre du tout-puissant. Il repose, donc il se repose. Il n'a pas de, de tracas dans l'esprit, en fait, parce qu'il a trouvé ce refuge en fait. C'était un Il nous montre qu'effectivement, que même les vêtements dans tout le moindre détail. Pensez-vous que frère et soeur, euh, vous me permettrez un tout petit peu de temps. Pensez-vous que, vous, que frère, parce que eh, vous vous avez l'impression que on veut vous priver d'être belle, d'être beau, d'être bien habillé, d'être, je sais pas moi. Vous pensez vraiment que c'est le but que Dieu a eu à pouvoir. Mais parce bon, que je vais vous poser la question. Et, et, la beauté en soi, elle vient de qui Est-ce que vous êtes sûr quand vous répondez Parce que euh, les gens, parfois, comme ça, ils disent que la beauté est du diable. Non, non, parce que, bon, je pose la question. Mais la beauté, elle vient de qui Vous êtes sûr et certain Que c'est Dieu qui donne la beauté. Et vous savez, quand je regarde dans les scènes d'écriture, bon, vous me comprenez un peu bien. hein vous me suivez amen. Parce que bon, je sais que ça va se réveiller. Ah, il est toujours contraire. Non, non je ne suis pas contraire aux gens. Je vais vous montrer, mais c'est biblique. Oui. Esther. Amen. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère Emmanuel. <rire> Esther. Esther. Alors, quand on parle d'Esther, on a, on a vu des filles, effectivement, qui sont belles d'une certaine manière ou d'une autre, parce que... Aujourd'hui, c'est là que je voulais que vous puissiez comprendre que les diables façonnent les siens à sa manière. Oui. Maintenant, vous comprenez que cette autre beauté-là ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. Quand on va se par tatapatasi. Vous savez, j'étais étonné. Bon, Moi, je suis comme un vieux comme on dit. Et lui, il connaît rien autrement. J'étais étonné. J'ai vu euh, une vidéo, je crois que c'était hier, oh, tiens, je ne très, très bien. Je regardais une femme, son visage. Alors, parce que, euh, et puis <rire> que Dieu ait pitié Dieu est à fait belle je ne sais pas moi, qu'est-ce que tu veux encore davantage il a acheté, ne vous fâchez pas hein? Vraiment, parce que je sais que quand on rentre un peu là-bas et vous qui achetez des choses pour vos enfants vous devenez nerveux, ne tuez pas vos enfants montrez la voie qui est juste aimez-le pour protéger vos enfants effectivement de cet espace. parce que quand on prend les choses qui sont à l'ennemi vous acceptez qu'il s'introduise avec son esprit là ce que vous devez comprendre bon vous connaissez Akan quand Dieu a interdit quelque chose Mais le diable il sait qu'il a l'œil là dessus il dit ne touchez pas à quoi que ce soit d'interdit dans cet endroit là et les yeux d'Akan ont vu le manteau de Chinea et les lingots quand il a pris ça le peuple d'Israël avait la puissance de pouvoir combattre l'ennemi quand il a pris ça, qu'il est rentré dans le camp on sort la défaite Je ai dit ce n'est pas possible nous nous sommes tous sanctifiés, démérés dans ce qui est de Dieu, comment ça se fait qu'il y a la défaite parmi nous, ce n'est pas normal parce que Dieu a dit que vous sortez vous allez vaincre il y a quelque chose qui ne va pas elle lui dit, mais il faut qu'on puisse maintenant, je vais consulter l'éternel. Et il te dit, mais Josué, tu te fais souffrir pour rien. Parce que il y a donc ce qu'on appelle l'interdit dans le camp. Je dis, Seigneur, ce n'est pas possible. Je ne peut pas y avoir l'interdit parce que tu nous as dit, il n'est pas touché, on n'a pas touché. Comment peut-il y avoir l'interdit On a posé des questions. Non, non, non, je n'ai rien fait, moi je n'ai pas touché. Personne. Voulait accepter que bon, de toute façon, mais il y en avait un, c'était à quand? Il a pris le manteau général et le lingot, il est allé cacher. Vous vous souvenez, non? Bon, il croit que Dieu ne voit pas, il est aveugle, que les hommes, tout ça, non. quand même, avant même d'avoir la pensée, il le savait. Donc, il a pris le manteau et le lingot, il l'a caché en dessous. Il dit, mais qui? non, personne. Et puis, il s'est taisé, effectivement, et le pauvre, il a fait tuer toute sa famille. Et c'est comme cela que on a regardé, pas a parlé, a parlé mais non, non, non, non, non, le Seigneur dit, continue. Et puis on arrive là, dit, voici la personne. Il c'est pas possible. Oui, c'est à quand Il dit à quand Dis-nous la vérité, non, la vérité. Oui, c'est la vérité. Qu'est-ce que tu as fait Oh, oh j'ai pris quand même, j'ai vu les lingots, j'ai mis les bateaux je suis là. Il dit, mais c'était interdit par Dieu. Donc par là, quand il a pris cela, le diable, il a eu le droit d'entrer. Pourquoi y a-t-il beaucoup de prostitués aujourd'hui Mais regardez, mais regardez vous, vous qui regardez les choses de ceci... Aujourd'hui, les femmes sont. Bref. Pourquoi y a il y a-t-elle cette montée des prostitution Je disais tout à l'heure, le produit que vous, vous allez chercher, bon, le mettez-là, peut-être, bon, le, le normal, vous pouvez prendre le normal, il n'y a pas de problème. Mais là, quand on prend avec les bosses, là, comme ça, on commence comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme, ceci, comme ça. Il est tout noir. Ah, est Dieu a fait de toi. Vous savez qu'il y a la beauté dans toutes les races. Vous ne vous dites pas « Amen sincèrement. » sincèrement, parce que vous, vous visez autre chose, mais c'est votre problème. Dieu ne fait jamais d'erreur. Bref, je ne vais pas rentrer dedans. Et il a pris... Moi, je regardais. Hein. Vous me regardez, supportez-moi encore un peu. Il ne faut pas vous sentir mal à l'aise. Hein. Parce que je ne veux pas que vous alliez en enfer. Vous ne pouvez pas dire oh, « Je ne savais pas ». Mais je vous dis la vérité. N'allez pas sur ce chemin-là. Allez sur le chemin de la sainteté, Allez. vous rencontrerez Dieu. Allez. Et la demoiselle, la dame qui se dit, fait... oh, Je vois la peau qui avait problème. Il a commencé à voir avec les petits, les petits peaux. La peau, c'est la peau. mais Le peau, c'est l'être Vous comprenez vous pourquoi on ne peut pas confondre. Hein? Donc, elle avait la peau ici, donc les petites boîtes. Et puis sur sa peau. sur sa peau, et la peau de la peau. Alors il prend la petite brosse et met dans sa peau là. Hein? Et puis il place maintenant sur sa peau ici. Alors, sa peau était normalement une belle peau, mais elle a ajouté tellement de couches qu'elle est devenue plus claire que ça. Jamais on a vu. Et j'étais, c'est mon grand, j'étais en tête, Seigneur, je rêve ou quoi Je voyais comment la demoiselle de chez Changer, à partir d'ici, elle fait la peau Mais qu'est-ce qui m'a touché C'est la quantité de couleurs de peau qu'elle avait. Les couleurs qu'elle mettait là-bas. Ici, c'est devenu... Mais maintenant, son visage, il est tellement rempli de couleurs, et puis à cela maintenant, je les gens me suivent, à cela maintenant, il a ajouté encore, et puis, et puis, et puis après, quand elle a tout fait, elle fait comme ça. J'ai dit, Seigneur, j'avais entendu parler, mais maintenant je vois moi-même. et J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, les démons sont là maintenant sur euh, le euh, Que Dieu nous aide. Que le Seigneur vous bénisse qui vous garde dans la voie. Nous sommes le peuple de Dieu, marchant comme la part du demain. Les venus. Tendre Père et précieux, ce il s'agit de ton peuple. Tu as dit que ton peuple à toi sera irrépréhensible sans tache ni ride ni rien de semblable au mon roi mais il doit être attaché à toi Père Saint-Dieu sanctifie-nous par ta vérité Seigneur c'est vrai, ta parole à toi est la vérité mon bénéme Père Saint-Dieu aide-nous parce que nous avons vraiment besoin que nos enfants, que nous-mêmes, que partout où nous passons mon bénéme Père Saint-Dieu que cette odeur de Christ mon roi, le parfum de Christ mon roi soit dégagé Père oh Dieu ton, ce sont tes enfants toi qui vont te faire honorer encore davantage c'est là que tu veux vraiment que le monde voit et que tu as eu à pouvoir dominer et tu as la victoire, Père Saint-Dieu. Je t'en supplie, mon roi. Puisse vraiment les aider, puisses vraiment nous aider, nous assister en toutes choses parce que nous voulons être conformes à ta volonté, Père. Pardonne-nous, soutiens-nous, et, soutiens et fortifie-nous encore davantage. Aide-nous encore, mon béné-aimé, Père Saint-Dieu. Parce que nous sommes le troupeau de ton pâturage, que ta main puissante conduit ton peuple à toi, Père Saint. Partout où il se trouve, Seigneur, c'est un temps où il doit se réveiller, bien-aimé, Père Dieu, pour s'accrocher davantage à toi. À pouvoir vraiment avoir ses ailes pour toi, mon bénémoine Père Dieu, à pouvoir vraiment t'adorer, chercher ta face de tout son cœur, mon bénémoine, Patribisson, de toute son âme, de toute sa force, mon bénémoine Patrice, pourquoi il y ait vraiment ta visitation, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Enfin que nous puissions être en communion avec toi. Oh que c'est tellement si beau, Seigneur. Oh Dieu, quand ces moments viennent, que nous nous retrouvons ensemble, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, étant chacun de nous consacré à cela, Père Dieu. Et quand nous te prions, quand nous chantons les chants des sions, Seigneur, tu nous visites encore davantage. Merci parce que tu les fais, fais -les encore davantage mon roi, que notre âme soit vraiment touchée, changée et transformée, benémi, pas saint et soupirer simplement, personne Saint-Dieu, à être des chrétiens, des chrétiennes, mon roi, des fils et des filles de Dieu, mon personne Père saint dieu Notre désir est d'être comme toi, tu veux de nous, Père dieu Nous ne sommes pas obligés, personne Saint-Dieu. Nous voulons prendre plaisir à, à pouvoir accomplir, à aimer mon frère, à aimer ma soeur, bien Père dieu à aimer, peu importe la situation, mais à pouvoir l'aimer, Seigneur, à, à lui faire du bien, à pouvoir aimer être dans la joie de la voix, de s'asseoir à côté de lui. Oui, Père Saint-Dieu, nous t'implorons la grâce, mon roi. Oh Dieu, béni, Saint-Dieu, aide-nous encore davantage à pouvoir marcher avec toi et à être éclairé. Sois béni et sois glorifié encore pour ce soir. Béni soit ton Saint-Nom, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Jusqu'au bout, je veux te suivre bien mon grand. dans les bons. Les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre. Merci. À toi, je suis pour tout, toujours. Oui, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour vivre et vivre, à toi j'ai pour toujours. 83. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle. À toi, pour vivre jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bruns et mauvais jours. À toi, pour mourir. be you.